Bonjour les amis, on me pose souvent la question sur quelle unité de temps est-ce que je traite En fait euh, la réponse n'est pas simple, moi je regarde toutes les unités de temps. Donc si vous regardez ici avec moi euh, le Dax donc vous voyez on a des bougies, je n'ai pas mis d'autres indicateurs et si on regarde sur une unité de temps mensuelle eh bien vous voyez Bien sûr qu'on a un marché qui est haussier très fortement. Vous voyez les dernière bougies mensuelles ici qui sont euh, vertes. Et euh, on peut se dire bon euh, on va on va acheter. C'est clair, euh, c'est en unité de temps mensuel, c'est haussier, donc on achète. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, il faut vraiment regarder toutes les unités de temps. C'est très important si vous voulez avoir de bons résultats. Donc n'hésitez pas à passer régulièrement d'une unité de temps à l'autre. Donc ici, si on va sur le weekly, donc chaque bougie correspond à une semaine. Là, on voit qu'on a déjà quand même quelques bougies rouges également dans cette zone-là. Ça veut dire que le marché n'est pas monté non-stop. Il a des respirations, donc il y a des corrections dans les mouvements du marché même si la tendance on voit bien qu'elle reste haussière sur le weekly également. Lorsqu'on redescend sur le daily, mais ben là on voit quand même encore plus qu'il y a à la fois une alternance de bougies vertes et de bougies rouges. Donc vous voyez que c'est très important de regarder la tendance à long terme. Mais si vous prenez une position dans un sens et que le marché se retourne justement à ce moment-là, euh, si vous êtes débutant vous allez paniquer ou bien euh, vous allez vous dire bon ben j'attends, votre perte va augmenter et on n'est jamais à l'abri d'un mouvement qui soit euh, très très prononcé. Le marché peut très bien se retourner violemment et euh, que vous perdiez euh, la moitié ou la totalité de votre compte de trading. Donc c'est très important de regarder différentes unités de temps. Donc ici on va passer en H4. Donc chaque bougie correspond à 4 heures et comme vous voyez ici le mouvement qu'on a eu ici donc c'est quand même un mouvement important puisque je prends d'une extrémité à l'autre et on a euh, euh, près de 500 points. Donc vous voyez que c'est quand même très important un mouvement comme ça, vous pouvez faire exploser votre compte si vous avez un levier élevé. Donc ici on est en 4 heures, vous voyez ici donc 12 heures de temps. On a trois grosses bougies ici donc on a même plus que, que 12 heures bien sûr puisqu'on a également des petites bougies ici. Euh, donc euh, vous voyez qu'en en, en plus d'une journée on a eu toujours un mouvement euh, baissier très important. Donc on se, on se trouve actuellement donc en H4 dans cette bougie ici qui est une bougie verte après une bougie rouge ici. Il est 15h15 ici à Tenerife donc il est 16h15 en France donc vous voyez qu'on a une matinée baissière et puis on a ici une bougie qui hésite mais il faut aller regarder donc ce qui se passe sur, sur le 1h par exemple. Vous voyez après cette forte correction ici on a une, une reprise du marché ici et puis on a le marché ici qui hésite qui est dans un range entre ce niveau-là et euh, ce niveau-ci. Donc vous voyez on a un range qui fait ici euh, on va mesurer ça donc euh, 160 points. Donc vous voyez que si vous tradez à 1 euro le point ben ça fait 160 euros dans un sens ou dans l'autre donc ça, ça représente déjà quand même de l'argent. Si vous tradez à 10 euros le point ben ça vous fait quand même des, des différences importantes. À ce moment-là donc euh, vous voyez toute l'importance de regarder les différentes unités de temps euh, depuis la, la, la plus grande jusqu'à la plus petite et ensuite vous allez décider euh, en fonction de ce que vous voyez sur des unités de temps plus grandes, à quel moment il est, il est intéressant d'aller prendre un trait dans un sens ou dans l'autre sur des unités de temps plus petites. Ici on est en 30 minutes donc chaque bougie correspond à 30 minutes, vous voyez bien le range ici. Et si on redescend encore plus bas ben en 15 minutes vous voyez qu'il peut y avoir quand même des mouvements euh, qui peuvent vous surprendre si vous n'avez pas l'habitude de regarder sur différentes unités de temps, de tracer vos niveaux donc de support et de résistance. Donc ici en 15 minutes on a un support ici vous voyez et on a une résistance qui est environ à ce niveau-là. Donc pour le moment le marché évolue entre ces niveaux-là et ici on a même donc un, un range à ce niveau-là donc entre là et là, le marché hésite. Donc il faut aller voir sur différentes unités de temps ce que vous envisagez de faire ou bien vous ne vous positionnez pas du tout parce que vous êtes en train d'hésiter et vous pouvez très bien vous dire bon ben le marché il va peut-être redescendre jusqu'ici et là je vais acheter ou bien il va casser ici et je vais vendre ici. Donc tout ça c'est important de comprendre, c'est important d'avoir une méthode efficace pour gérer ce genre de trade et euh, arriver à détecter les moments où vous pouvez rentrer dans un trade soit à l'achat soit à la vente et prendre des gains à court terme. Donc il ne faut pas faire du swing trading parce que le swing trading ça, vous allez perdre beaucoup d'argent comme ça parce que vous allez perdre énormément d'opportunités. Donc moi je dis toujours vous apprenez d'abord le scalping et après vous pourrez faire des trades de 100, 200, 400 points parce que si vous prenez un trade en scalping ici ben c'est très bien mais vous protégez votre position, vous savez comment rentrer bien en scalping et vous ne coupez pas trop vite votre position et vous faites un magnifique trade ici à l'achat. Donc on est en H1 donc chaque bougie correspond à une heure donc vous voyez le gain que vous pouvez faire à ce niveau-là et même sur des gains donc des mouvements plus petits vous pouvez faire des très beaux gains. Donc si on va voir sur les unités plus petites vous voyez donc en M15 il faut pouvoir déterminer les endroits où le marché a une bonne probabilité de se retourner et prendre un trade si vous, si vous voulez donc faire du scalping euh, donc à la vente ici et à l'achat ici. Avec le risque bien sûr que le marché ne parte pas donc vous devez rapidement mettre votre stop à break-even donc euh, positif de manière à ne pas perdre et au moment où vous ouvrez votre trade ben, vous mettez votre stop pas trop loin non plus. Au cas où le marché se retourne et eh bien vous prenez une petite perte mais qui sera compensée bien sûr lorsque vous faites un mouvement beaucoup plus important. Il ne faut pas couper trop vite euh, vos positions donc ça je le, je le dis euh, aux débutants parce que parfois certains étudiants m'envoient des, des résultats où je vois qu'ils ont pris euh, des trades gagnants euh, mais en prenant un gain bien euh, inférieur à ce qu'ils ont pris comme perte. Donc ce n'est pas de cette manière-là, il faut absolument arriver à compenser ça, à changer ses mauvaises habitudes et à prendre des trades gagnants euh, avec un, un gain plus important que ce que vous prenez comme perte. Donc il vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois, si vous prenez un, un trade ici à l'achat à ce niveau-là donc vous pouvez vous dire ici j'ai le marché qui va se retourner donc quand le marché arrive ici vous prenez un trade à l'achat mais vous voyez que le marché il descend encore un petit peu plus bas donc il vaut mieux couper rapidement une position et reprendre peut-être deux trois fois prendre un petit gain mais qui sera largement compensé par ce que vous allez prendre ici. Donc dans mes formations je vous explique comment prendre les trades quelle est la probabilité importante avec les signaux que vous voyez avec les bougies et d'autres indicateurs et à ce moment-là vous arriverez à avoir de bons résultats de manière régulière. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre des petites pertes mais il faut surtout prendre des gros gains aussi parce que si vous laissez courir des grosses pertes vous n'arriverez jamais à avoir de bons résultats. Donc coupez vite vos pertes. Même si le marché part après dans le bon sens, ça n'a pas d'importance. Vous avez sauvegardé votre capital, vous n'avez pas entamé votre capital parce que votre capital c'est essentiel pour pouvoir profiter donc de mouvements plus importants. Donc vous voyez ici si on va sur le 5 minutes et eh bien on voit très, très bien qu'on est dans un, un mouvement, un range actuellement entre ça et ça qui forcément va être, va être cassé à un moment donné. Mais il peut être cassé dans ce sens-là. Comme il peut être cassé dans l'autre sens Donc quand vous avez déterminé, donc, euh, quand vous avez détecté un range comme ça et eh bien vous pouvez si vous voulez faire du scalping donc prendre des trades sur, euh, à vente sur ces niveaux-là, les prendre à l'achat sur ce niveau-là. Pourquoi pas même ici et, essayer de prendre un trade euh, à l'achat parce qu'il euh, se peut très bien que le marché fasse un nouveau range euh, sur un niveau plus petit ici donc avec ce niveau-là. Et que pendant un certain temps ils fassent euh, il fasse des mouvements comme cela. Donc vous allez gagner de l'argent comme cela et, euh, parce que vous, vous prendrez bien sûr des trades au meilleur moment ici en prenant des petites pertes, idem ici mais qui seront compensées par les, les mouvements plus importants que vous ferez là. Donc vous pouvez ici on est en 5 minutes, vous pouvez aller chercher sur le 1 minute aussi. Donc vous voyez vous avez également des des mouvements qui peuvent être intéressants. Évidemment, à un moment donné ici, ça devient un petit peu euh, aléatoire d'aller prendre des trades quand le marché bouge très peu comme ça, c'est pas très intéressant. À ce moment-là, il vaut mieux attendre. Même si vous faites du scalping, euh, il vaut mieux attendre parce que là vous allez bon, on va dire qu'on a qu'on a donc un range à ce niveau-là entre ça et ça. Bon vous pouvez vous amuser si vous voulez mais coupez rapidement vos pertes à ce moment-là. Si vous faites ça vous allez gagner quelques, quelques points de cette manière-là. Il y a moyen bien sûr de, de gagner toujours de l'argent même si vous tradez en une minute. Mais toujours regardez bien sûr euh, les unités de temps plus grandes et laissez courir vos gains. Vous pouvez couper partiellement donc vos trades. Mais euh, évitez de couper trop vite parce que vous avez peur de, de ne pas gagner, non. Ce qu'il faut surtout avoir peur c'est de, de perdre. Donc il faut, je ne dis pas qu'il faut avoir peur de perdre parce que ça c'est une question psychologique. Mais il faut accepter de faire des pertes mais des petites pertes. C'est normal, tous les traders font des petites pertes, vous ne pouvez pas faire 100% de trades gagnants. Mais si vous avez une bonne méthode, ben vous arriverez à faire 80% 90% de trades gagnants avec une méthode de scalping mais bien sûr il ne faut pas hésiter à laisser partir le marché et faire des, des mouvements bien sûr des trades avec des gains bien plus importants, ne coupez pas trop vite. Donc quelle unité de temps j'utilise ben, J'utilise toutes les unités de temps, je regarde toutes les unités de temps. Après parfois je prends mes trades sur le 1 minute, sur le 5 minutes. En fonction des mouvements que je vois et c'est comme ça que j'arrive à avoir des bons résultats et que vous aurez vous aussi des bons résultats de trading. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo, que mes points de vue vous aident donc euh, mettez un pouce vers le haut, partagez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. À très bientôt